Actuellement, au confin de mon confinement, je ne peux pas vous répondre. Mais n'hésitez pas à me donner de vos nouvelles. Laissez un message après le bip. Au confin de mon confinement, je me retrouve pas seul avec ma famille et mon esprit. Nous faisons ce qu'une famille normale fait tout le temps. Vivre, être heureux, on s'amuse, on rigole, on joue. On danse, on cuisine, on mange, on fait du sport. Dans l'appartement, oui, c'est assez spacieux quand même, heureusement. Ma douce moitié a trouvé ses qualités de professeur des écoles. C'est elle qui assure l'école pour notre fils de 6 ans. Moi, je m'occupe des jumelles pour qu'ils puissent laisser tranquille leur grand frère faire ses cours. Voilà, tout se passe bien, tranquillement et bien confiné. Bisous Au confins de mon confinement, je suis dans une grande colocation au cœur de Bogota, en Colombie. Ici, nous sommes confinés depuis le 20 mars. Dans la maison, la vie suit son cours, entre journées remplies de platitudes et d'habitudes, et de ponctuelles explosions des émotions. Nous cuisinons, nous mangeons, nous jouons, nous dormons, nous stressons pour tout un tas de raisons, nous rions aussi, bref, nous passons le temps. J'ai souvent l'impression que le monde extérieur s'est arrêté, endormi, et qu'en dehors de notre maison partagée, tout est éteint. Cependant, mes journées de télétravail me ramènent à la réalité. L'ONG Techo, qui m'accueille en stage depuis maintenant trois mois, se mobilise pour aider les personnes les plus en difficulté, et j'agis à ses côtés depuis mon ordinateur pour appuyer son labeur, à table à mon petit bureau, immobile, en essayant d'être utile. Je pense à la famille que j'avais rencontrée dans un quartier en périphérie de Bogota, alors cinq enfants, je me demande comment est la vie confinée là-bas. Cette famille avait bénéficié d'une maison d'urgence à moins d'une semaine du confinement. Je pense surtout confortablement installé dans ma chambre, en essayant de me persuader qu'à l'extérieur le monde tourne encore, je pense surtout aux personnes que je n'ai pas rencontrées et qui restent en attente d'une aide au logement, ou bien d'une aide alimentaire. Cette autre réalité que je ne peux qu'imaginer me laisse d'autant plus troublée et je m'efforce d'espérer qu'à l'extérieur le monde puisse un jour se réveiller. Au confins du confinement, j'ai réalisé que la peur et les épreuves que la vie nous envoyait agissaient comme le révélateur profond de ce que nous sommes. Certains atteindront les confins de la bonté et de l'entraide et veilleront sur leur prochain. d'autres atteindront les confins de la bêtise et pilleront les supermarchés de toutes les denrées qui auraient pu être nécessaires au grand nombre. Aux confins du confinement, j'ai pu voir étaler au grand jour la grande incurie de nos dirigeants, qui, à défaut d'atteindre les confins de mon respect profond, ont atteint le firmament de l'incompétence et du conflit d'intérêts mal placés. Puisse l'histoire les juger et les confondre, comme tous ceux qui, au fil des siècles, ont favorisé la soif d'argent et de pouvoir au détriment de l'humain. Aux confins du confinement, j'ai rencontré l'ennui et l'inactivité. Aux confins du confinement, j'ai rencontré le calme et la sérénité. Aux confins du confinement, j'ai longtemps erré dans le noir, avant de pouvoir me retrouver.